Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à cette question eh bien de comment devenir un entrepreneur à succès pendant cette période de crise. Comme tu le sais, je te balance le générique et on se retrouve juste après. Alors avant de commencer cette vidéo, je t'invite tout d'abord à t'abonner. Tu vas découvrir un petit bouton, t'active la petite clochette et comme ça tu seras notifié les prochaines fois que je vais publier des vidéos sur cette chaîne YouTube. Une chaîne YouTube où on parle d'immobilier, d'entrepreneuriat et on parle aussi de création d'entreprise, notamment pour se lancer dans l'immobilier sans crédit bancaire. Sans apport ça s'appelle la sous-location et puis on parle aussi et eh bien de conciergerie d'appartement et d'ailleurs avant de commencer je vais t'offrir tout de suite une formation gratuite d'une heure tu vas pouvoir récupérer dans la partie description et cette formation te permettra à toi aussi de te lancer dans l'immobilier sans crédit bancaire tu verras on en parle dans cette formation totalement gratuite donc aujourd'hui eh bien on va répondre et je t'ai préparé huit points importants pour justement devenir un entrepreneur à succès et pour lancer ta création d'entreprise ou pour développer ton entreprise pendant une période de crise donc on le sait on a traversé une période compliquée on traverse toujours plus ou moins mais l'idée c'est comment justement faire pour surmonter tout ça et justement quand on est un entrepreneur à succès ou qu'on veut le devenir du moins et qu'on veut que son entreprise se développe et eh bien il est indispensable et il faut bien que tu comprennes qu'on va te juger sur ta qualité et ta faculté à passer les obstacles donc la crise eh bien effectivement, il y, aura toujours, il y aura toujours des crises de toute manière, il y aura toujours des problèmes à, à différents moments. Et ce qu'on va justement vérifier et ce qu'on va valider si ton entreprise est bien et viable, c'est tout simplement grâce à ta faculté à passer tous les obstacles. Si la voie était tout tracée et que bah, finalement, il n'y avait aucun obstacle, tu doutes bien que tout le monde le ferait. Et au final, on aurait des réussites peut-être pour tout le monde, mais on aurait juste une concurrence phénoménale. Et finalement, eh bien, tu doutes bien que tu ne serais pas un petit peu une exception entre guillemets à entreprendre et à faire en sorte que ça puisse réussir. Et c'est bien ça dont on parle, c'est l'idée et c'est ce que je dis tout le temps, je vends pas de pilule magique, et il n'y a pas de pilule magique dans l'entrepreneuriat, même s'il y a des choses qui réussissent, des choses qui marchent, et j'en parle beaucoup sur cette chaîne YouTube. Le fait est que derrière, eh bien, euh, ça reste de l'entrepreneuriat et c'est pas forcément euh, pas un long fleuve tranquille. Il y aura des obstacles, et mais justement, on va le vérifier si tu es un bon entrepreneur, si tu as, tu as cette, cette faculté eh bien, à franchir tous les obstacles. Donc pour ça, je te préparé 8 points, huit points importants sur lesquels tu dois, on doit absolument se concentrer pour que ça puisse fonctionner. Le premier point, point c'est soit précis et clair et on va dire euh, organisé par rapport euh, à ce que tu as prévu de faire, c'est à dire avec des actions bien concrètes. Tout simplement parce que beaucoup de personnes pensent que c'est jamais le bon moment euh, Ils partent tout simplement d'hypothèses en se disant euh, c'est la crise euh, c'est compliqué c'est pas le bon moment je vais attendre sauf que attendre on va attendre pendant si tu le fais pas maintenant tu le feras jamais c'est ce que j'ai tout le temps. si là aujourd'hui tu es déterminé et que tu as prévu de le faire eh bien on le fait alors pas n'importe comment on va le voir dans cette vidéo mais euh, il faut que tu t'accroches et il faut que tu mettes en place des actions bien concrètes et que tout ça soit bien clarifié bien écrit, notamment un business plan pour t'aider justement à toi aussi y aller euh, tout en surmontant tous les obstacles. C'est-à-dire que quelque part, on va les identifier tous ces obstacles. Donc ça, c'est super important et c'est en période de crise que tout soit bien défini. Encore une fois, oublie tout ça, oublie la crise, oublie tous les problèmes. Il y aura toujours des personnes qui vont réussir et qui vont cartonner malgré la configuration actuelle. Le point numéro 2, ça va être eh bien euh, aime tes erreurs. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est accepte que tu vas faire des erreurs. Tout simplement parce que l'erreur fait partie du processus eh bien, de, dans, dans la courbe finalement de l'expérience. Plus tu feras d'erreurs, plus tu auras l'expérience. C'est bête, mais c'est pourtant la réalité. Un entrepreneur qui a des années d'expérience, qui a déjà entrepris depuis pas mal de fois, depuis pas mal d'années, eh bien c'est quelqu'un qui justement euh, a de moins en moins peur. Parce qu'il a une expérience qui fait, et c'est mon cas, j'ai toujours des peurs bien évidemment, mais beaucoup moins, tout simplement parce que mon expérience fait que tel ou tel problème, je sais comment le gérer. Et d'ailleurs, ça me fait un petit peu marrer de voir parfois des youtubeurs qui se disent euh, Entrepreneurs et qui t'explique comment entreprendre, comment créer une entreprise de x de, dans l'e-commerce ou autre, alors qu'ils ont peut-être que 2-3 années d'expérience. Donc c'est leur toute première expérience, ok, premièrement. Deuxièmement, ils vont t'expliquer euh, ce qu'ils font, ça a fonctionné, ouais, ok, c'est cool, mais est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ils seront toujours là C'est la vraie question. Dans quel état ils seront et tu sais, on dit aussi que euh, notamment aux états unis euh, l'entrepreneuriat est vécu un petit peu différemment. Ce qu'on dit, c'est qu'un entrepreneur qui a déjà échoué au moins une fois, c'est un vrai entrepreneur. C'est quelqu'un qui a eu, la... a eu la capacité de remonter. C'est justement, il a... c'est un entrepreneur à succès. Okay c'est vraiment important que tu comprennes ça. Et d'ailleurs, moi, dans mon expérience, j'ai connu mon... des échecs et j'ai plongé pour mieux remonter. Mais on va en parler peut-être un petit peu plus tard. Donc, très important, accepte tes, tes, tes erreurs. Part du principe aussi que ceux qui sont dans les hypothèses en permanence, eh bien, finalement, ils sont juste dans la procrastination. C'est-à-dire qu'on part du principe que toutes les hypothèses qu'on peut avoir au quotidien, jeter des hypothèses sur telle ou telle chose, « Ah oui, mais il y a ça qui ne va pas fonctionner. Ah bah oui, mais euh, comment dirais-je ça Si je fais ça, bah du coup, je, je, je vais faire des erreurs par rapport à ça. » Le fait est que, à un moment donné, c'est de la procrastination, c'est-à-dire qu'on n'avance pas. Donc accepte que tu feras des erreurs et tu verras que derrière eh bien, ça va te permettre d'améliorer ton expérience et de faire en sorte que tu vas te renforcer. Et plus les années vont avancer, plus tu auras d'expérience et moins justement tu feras d'erreurs. Mais encore une fois, l'erreur fait partie intégrante de l'entrepreneuriat. Le point numéro 3, c'est qu'on a beaucoup de peurs Et malheureusement, c'est des peurs qui euh, n'ont pas lieu d'être. C'est-à-dire que c'est toi qui te fais des propres blocages très fréquemment. Alors, il y a effectivement des peurs qui sont normales et qui sont légitimes, j'ai envie de te dire. Mais il y en a certaines où ce pas du tout rationnel. C'est euh, ta peur de, euh, je sais pas, je te prends un exemple. Tu te lances dans la sous-location, tu te lances dans la conciergerie d'appartement. Tu as peur de perdre de l'argent. Bah, je ne vois pas comment, si tu veux, parce que euh, tu as investi quasiment rien. Okay. Euh, on s'appuie sur des euh, business plans et des prévisionnels financiers euh, qui sont euh, bah, très clairs, qui sont très aboutis. Donc, on sait exactement ce qu'on va faire. Et si tu veux, quand tu fais une création d'entreprise et que tu fais un business plan, que tu fais ton prévisionnel, si tu t'appuies sur des données qui sont tangibles, des vraies données euh, que tu as récupérées, qui sont des vraies informations, eh bien, si tu as pu vérifier que ton business plan et ton prévisionnel, que ça fonctionnait, ça fonctionnera. Donc, tu vois, c'est des peurs que tu vas lever rapidement parce que la peur tout simplement de de perdre de l'argent, bah, en fait, tu vas la lever parce que tout simplement, tu vas voir que et notamment en faisant des tests aussi, c'est en faisant des tests qu'on va pouvoir eh bien, euh, faire en sorte qu'on puisse euh, lever tous ces doutes qu'on peut avoir au quotidien. Ce que je te conseille aussi de faire, c'est de suivre des formations. C'est-à-dire que si par exemple, tu as prévu d'entreprendre dans tel ou tel domaine, forme-toi pour du coup être plus aguerri. Euh, tu as augmenté ton expérience. Euh, puisque, enfin, ton puisque expérience, as augmenté ton savoir et donc du coup tu auras beaucoup moins peur parce que là, tu comprends, tu te seras formé en amont. N'hésite pas aussi à eh avoir des mentors, des coachs, des personnes qui sont capables de t'accompagner, des gens qui le font déjà. Et c'est pour ça d'ailleurs quand vous rejoignez les programmes de formation, je vous invite vraiment à vérifier que le formateur a des résultats ou le fait également. C'est super important. Parce que si vous suivez un formateur qui vous blablate et qui n'a jamais eu de résultats ou qui n'a jamais rien fait, c'est du vent, c'est du pipeau, ça n'a aucune valeur. Donc ça c'est super important. Autre chose que tu peux faire aussi si vraiment tu as peur et que tu as du mal à entreprendre, et on va faire un parallèle avec mon expérience, c'est prends un partenaire. Je me rappelle ma toute première création d'entreprise, j'avais 23 ans, je me suis lancé dans le e-commerce. En pleine période où c'était vraiment le début du e-commerce et donc j'avais peur. J'avais peur, est-ce que ça allait fonctionner, est-ce que j'aurais des gens qui allaient acheter sur mon site internet parce que c'est dans les années 2000 et les années 2000 le e-commerce on était au tout début, tout ce qui était ADSL, fibre, etc on n'en parlait même pas, on était encore à des connexions en 56k et du coup est-ce qu'il y aura eu suffisamment de personnes qui seraient capables de passer à l'action et de réellement sortir la CB d'ailleurs la CB n'existait pas. Enfin. Elle existait, mais euh, on était vraiment dans les prémices par rapport au système de gestion des paiements. Moi, je me rappelle, je prenais encore des paiements en chèque, des virements, des PayPal, parce que PayPal existait déjà. Et du coup, forcément, eh il euh, y a des peurs, des peurs que ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que j'ai pris un partenaire, un copain d'école, un ancien copain d'école, que j'ai expliqué mon projet. Il a adhéré complètement, et du coup, il s'est lancé avec moi, et moi, ça m'a permis de me décharger quelque part. Je me dis, Simon mon associé il y croit également, on est deux, tu vois ce que je veux dire, à un moment donné tu te sens plus fort en fait, tout simplement, donc pourquoi pas prendre un partenaire pour lancer ta première création d'entreprise. Le point numéro 4, ça va être donne du temps, donne-toi du temps, ne va pas trop vite. Une entreprise, il faut le voir vraiment comme un marathon et pas comme un sprint. On n'est pas là pour sortir tout de suite dès la première année du résultat et prendre de l'argent et se rémunérer et prendre des salariés et prendre des locaux plus beaux et s'acheter un nouvel ordinateur et s'acheter une nouvelle table et une nouvelle chaise de bureau etc etc etc ou une nouvelle voiture non la première deuxième peut-être même la troisième année ce sont des années de consolidation ce sont des années où tu vas développer ta boîte et tu vas tout simplement faire en sorte qu'elle grossisse de plus en plus et tu vas euh, bah, la renforcer hein, renforcer ton modèle économique tu as vu que ça marchait et eh bien on le renforce on le renforce on le renforce pour que, passées plusieurs années, ta société soit suffisamment puissante pour qu'elle puisse eh bien, euh, subvenir à tous les besoins. Parce qu'on le sait aussi, une entreprise qui est en croissance, elle a besoin de cash, elle a besoin d'argent. Et si, à un moment donné, tu commences à taper dans les réserves de ton entreprise, eh bien, malheureusement, tu n'auras plus de cash pour la développer. Et donc, le risque, c'est qu'au contraire, ton entreprise commence à replonger. Donc, donne-toi du temps. Encore une fois, on va faire un parallèle avec ma situation. Je me rappelle une entreprise que j'avais créée dans l'apport-export où ça se passait très très bien. Et je me dis, bon, ça faisait deux ans que je, que je faisais mon activité, même trois ans, je crois, trois ans. Et là, je me dis, je louais un local, enfin pas un local, je louais un entrepôt qui me coûtait 2 ou 3 000 euros par mois. Et je me dis, je vais investir, je vais acheter un entrepôt. Donc, j'ai acheté un entrepôt, ça m'a coûté, j'ai plus peut-être 200 ou 300 000 euros. J'ai derrière fait des travaux, ça m'est revenu, je crois, au total 400 000 euros, quelque chose comme ça, ou 500 000 euros. Et j'avais mis en place une logistique, parce que je voulais que ma logistique soit internalisée. Donc j'ai mis tout ça en place, sauf qu'un an après, mon activité commençait à décliner, tout simplement parce qu'il y a eu un changement dans le marché, important, très important même. Et du coup, ça a fait que mon activité a commencé à baisser. Et quand toi, tu as commencé à investir et à prendre de l'argent pour aller quelque part, développer quelque chose, mais que ton activité principale est en train de s'écrouler, bah, le château de cartes commence à s'écrouler et malheureusement, eh bien tout s'écroule. Et ce qui s'est passé, ce qui s'est conclu, c'est qu'au bout de 5 ans, je crois la cinquième année, je déposais le bilan. Voilà. Donc tout ça c'est une réalité. Euh, plus les années vont passer, plus elles vont aller dans ton sens. Et retiens bien aussi nos règles, on sait qu'une entreprise sur deux va couler au bout de trois ans, c'est très clair. Et les banques aiment bien dire plutôt 5 ans. Ça c'est très clair aussi. Pour elles, l'horizon 5 ans, c'est le minimum. On arrive au point numéro 5. Faites de la trésorerie. Plus que tout pendant les périodes de crise. Pourquoi Parce que vous pouvez très bien avoir une entreprise qui est super rentable, mais qui n'a pas de cash. Joie par exemple, on va faire un pareil encore avec moi, j'avais une entreprise, ma toute première, dans le e-commerce, et on stockait énormément. C'est-à-dire qu'on achetait beaucoup de stock, etc., pour euh, avoir du stock toujours disponible, pour faire les expéditions en, en, rapidement. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'on connaît aujourd'hui, livraisons express, il n'y avait pas euh, le dropshipping, il n'y avait pas tout ça. Et du coup, on stockait énormément de la marchandise, d'accord, pour pouvoir faire les expéditions le plus rapidement possible et servir ce client au plus rapidement possible. Sauf que du coup... Tout le cash qu'on générait, eh bien, on le reprenait pour réinvestir de nouveaux produits. En plus, on avait un catalogue de produits qui était juste énorme. Ça a été une énorme erreur. Je ne referai plus jamais cette erreur. Tout simplement parce que quand à un moment donné, ton business va un peu moins bien, parce que ça peut arriver, tu peux traverser des années qui sont plus difficiles, et on l'a vu pendant la période du Covid, et euh, tout a été ralenti, tout s'est rabaissé. Si tu n'as pas de cash, si tu n'as pas de trésorerie sur ton compte bancaire, eh c'est la mort. C'est-à-dire que c'est terminé. Euh, tu peux oublier, tu ne pourras pas repartir parce que tu auras tellement tapé, euh, tu auras tellement plus de cash, tu auras tellement plus d'argent, que tu es... Te... Qu'est-ce que... Bah, typiquement, nous, ce qui s'est passé dans le cas du e-commerce, qu'est-ce qu'on a commencé à faire On a commencé à brader notre stock pour le vendre, pour récupérer du cash, qu'on avait besoin de trésorerie. Bah oui, trésorerie pour payer les charges du quotidien, payer les salariés, etc. Donc, on se rend compte de la dangerosité de ça, c'est pour ça, fais du cash un maximum, assure-toi que tu as de l'argent sur ton compte. Et si possible, le plus longtemps possible, donne-toi au moins un an, tu vois, si possible, hein. après ça peut être que six mois, mais fais en sorte que tu aies une petite soupape de sécurité, de sorte même aussi que quand le soir tu vas te coucher, bah, tu n'as pas ce stress de dire comment demain j'ai payé telle ou telle entreprise euh, ou comment j'ai payé mes salariés euh, ou comment j'ai payé mon loyer. Tu vois, ça c'est super important que tu aies toujours un petit peu d'avance pour que du coup tu dormes vraiment de manière, serre, que tu sois vraiment serein et que tu sois reposé. Parce que ce qu'on attend d'un chef d'entreprise, c'est son côté aussi créatif. Et Pour être créatif, il faut être reposé et il faut être bah, posé, reposé. Hein, c'est important. Si tu es en mode stress parce que as tu n'as pas d'argent, tu ne seras pas en mode créatif et donc tu vas ne faire finalement que planter ta boîte. Tu ne vas pas du tout être dans un schéma positif pour la développer. Tu ne vas pas envoyer des ondes positives, c'est ça que je veux dire. Le point numéro 6, c'est muscler votre mental. Ce que je veux dire par là, c'est euh, entourez-vous eh des bonnes personnes qui sont dans le même état d'esprit que vous, qui ont le même mindset, et on parle bien de mindset là, c'est-à-dire vraiment d'état d'esprit très important, donc on va muscler son mental. Et généralement, d'ailleurs, les chaînes d'entreprise qui entreprennent depuis des dizaines d'années, eh bien, ont ce mindset, ont ce mental de chaîne d'entreprise. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas euh, voir le court terme, ils vont voir le long terme. C'est-à-dire qu'ils vont accepter peut-être de perdre de l'argent la première année, deuxième année, etc. Parce que eux, ce qu'ils voient, c'est une projection long terme. Alors qu'un entrepreneur, généralement débutant, il voit le court terme. Combien j'ai de personnes qui m'appellent, qui ont mes programmes, qui se font des plans dès la première année Je vais quitter mon job au bout de six mois, euh, je vais au bout d'un an me sortir tant de salaire. On y va mollo. Ça ne sert à rien, encore une fois, d'aller trop vite. On est là pour faire un marathon et pas un sprint. C'est super important. Donc, voyez le long terme et pour ça, musclez votre mental. Soyez euh, Ayez ce mindset d'entrepreneur, c'est-à-dire de chez l'entreprise qui accepte qu'il euh, bah, y aura des soucis, il y aura des obstacles et que euh, bah, finalement, euh, nous, ce qu'on voit, c'est le long terme, d'accord C'est super important. On va faire encore une référence à une histoire qui m'était arrivée au tout début de, ma, de, de, de mes créations d'entreprise où je me rappelle, je n'avais pas le bon mindset tout simplement parce que je voyais que le court terme. Et je me rappelle, euh, j'avais eu un client qui m'avait renvoyé un produit euh, parce qu'il n'en voulait pas, il voulait faire jouer son délai de rétractation. Donc ça remonte à plus de 20 ans. Mais je me rappelle encore. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a joué le délai de rétractation, sauf que le produit me l'a renvoyé, était défoncé, abîmé de partout. Donc moi, bien entendu, j'ai euh, donc j'ai rejeté, j'ai dit que ce n'était pas possible. Sauf que cette personne, en fait, est tout simplement allée au tribunal et a saisi la justice pour régler ce différent. Et moi. Bah, j'étais jeune, euh, je voulais pas lâcher l'affaire, j'avais un mindset peut-être trop court terme. Et donc justement, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'y suis allé et j'étais persuadé en plus que j'allais gagner. J'ai perdu. Et ce qui s'est passé, c'est que mon avocat m'a dit, vous savez, un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui voit sur du long terme, accepter peut-être de perdre de temps en temps pour mieux gagner par la suite. Et c'était ça que j'ai retenu aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'accepte je, je, de perdre euh, ponctuellement parce que je sais que dans le long terme, je vais gagner. Et ça, c'est le mindset entrepreneur, c'est on a un objectif et on n'en déroge pas, d'accord On arrête de se faire euh, polluer par les petits problèmes du quotidien, les petits obstacles, il y en aura. On est, alors, je, je, je suis humain aussi, ça peut m'arriver parfois, de, de, malheureusement, de me laisser embarquer dans un problème du quotidien, mais il faut vite en ressortir. N'oubliez pas votre objectif. Votre objectif, c'est quoi C'est peut-être faire euh, X milliers d'euros au bout d'un an au bout de deux ans, au bout de trois ans, peut-être que dans trois ans vous avez prévu de changer de vie, peut-être que dans un an vous voulez quitter votre job, peut-être... Et vous devez garder toujours ça en tête, il y aura des obstacles, il y aura des problèmes, mais on va les résoudre, d'accord Ça fait partie intégrante. Et donc ce que je dis par là, musclez votre mental, c'est-à-dire ayez ce mindset de personne qui entreprend et qui a des objectifs à atteindre. Il sait très bien qu'il y aura des difficultés, qu'il y aura des problèmes, mais il ne garde pas le focus sur ce qu'il a prévu de faire. Et moi. Je peux vous assurer que je, je l'ai appris avec le temps, avec l'expérience, encore une fois, l'expérience. Mais j'espère que cette vidéo va vraiment vous aider parce que ce que je vous dis là, c'est des points qui sont décisifs et qui sont super importants. N'hésitez pas même à me la repasser en, en une deuxième fois cette vidéo parce que pour moi, ce que je vous explique là, c'est ce mon vécu, c'est mon expérience et c'est du réel, c'est du concret. Ça se passe réellement comme ça dans la vie. Quoi. Donc on muscle son mental. Point numéro 7, c'est l'avant-dernier. Pour ça, restez bien jusqu'à la fin. Euh, apprenez à négocier avec vous-même. Hein. Donc, ça rejoint un petit peu le point numéro 6. On est dans la stratégie, on n'est pas dans l'émotionnel. Je reprends mon exemple du téléphone que j qui m'a été bah, renvoyé, complètement défoncé. J'étais dans l'émotionnel total, c'est-à-dire que je l'ai pris vraiment à titre personnel, en me disant, mais c'est n'importe quoi, il se fout de moi, parce qu'en plus, je l'avais au téléphone, puis vraiment, il se, il se moquait de moi. Il me dit, mais je l'ai reçu dans cet état-là. Mais je dis, mais non, c'est impossible. On, voulait, on venait de le recevoir, il était tout neuf. Et je suis rentré dans l'émotionnel, donc dans l'émotion, et pas du tout dans la stratégie. La stratégie d'une entreprise aurait été « Ok, il y a un problème, il veut nous donner au tribunal, ok, on règle le différent, on propose peut-être une transaction pour mettre tout de suite court au problème. On a perdu un peu d'argent, mais on continue. » Alors que là, ce qui s'est passé, c'est que je me suis focalisé sur ce problème. Donc du coup, bah, au niveau de la charge émotionnelle, c'était juste énorme. Je n'étais plus concentré dans mon business, j'y pensais énormément à ce problème-là. Ça m'empêchait d'avancer. Et au final, bah, il a tout gagné. C'est-à-dire que j'ai perdu de l'argent, beaucoup plus que si j'avais remboursé, beaucoup plus, dix fois plus. d'accord. Et en plus de ça, j'ai perdu du temps. Et je n'ai pas été finalement à la hauteur de mon entreprise. C'est-à-dire que je ne, je ne, finalement, je n'étais plus dans la créativité et dans le développement de celle-ci, puisque je faisais d'un petit problème une priorité. Et ça, c'est super important de négocier avec vous-même. Apprenez à gérer vos émotions. Apprenez à vous dire « Ok ». Euh, c'est pas cool ce qui s'est passé. Déjà, c'est pas une attaque personnelle, c'est une attaque à mon entreprise, pas à moi personnellement. Premièrement, déjà dites-vous bien, je sais que c'est dur. Hein, ce que je dis là, euh, c'est beaucoup de blabla, mais beaucoup de mots. Mais et, et, essayez de bien l'imaginer ça. Donc, et je vois encore hier soir. Hier soir, j'ai un propriétaire qui m'a appelé, qui a un problème avec un locataire, euh, avec un bail commercial, etc. Et euh, c'est ce que j'ai dit, J'y te laisse pas peau, ce que je vois bien, il était ce que l'autre le provoquait énormément euh, sur différents dossiers. Bah, je ne vais pas, pas rentrer trop dans le détail. Et du coup, je lui ai dit, te laisse pas euh, embobiner par ce truc-là, ne réponds pas trop à ces messages, sois très factuel, tu réponds par quelques mots. N'oublie pas que toi, ton objectif, c'est de développer ta boîte, développer ton... En plus, il de quitter son emploi, donc j'y reste concentré te laisse pas perturber par ce type d'individu qui te fait perdre du temps, qui te fait perdre en créativité, qui te fait perdre aussi ton énergie. Parce qu'on parle d'énergie aussi, hein. ça, à un moment donné, il faut l'énergie pour supporter ça. Et des ondes négatives, des, des, des problèmes viennent complètement pomper ton énergie. d'accord Et au contraire, on doit avoir de l'énergie pour aller lever tout ça. Et justement, quand les projets se développent, l'énergie gonfle énormément, on a beaucoup plus d'énergie. D'ailleurs, il faut savoir la maîtriser aussi. Des deux côtés, il peut y avoir un problème. Il faut savoir aussi... Euh, euh, gérer son énergie à l'instant T qu'on a des, une succession de bonnes nouvelles mais ça c'est un autre sujet d'ailleurs je peut-être des vidéos par rapport à ça ça c'était le point numéro 7 et le dernier point le point numéro 8 ça va être soyez commercial, apportez des solutions à vos clients hier j'ai rencontré un propriétaire dans le cadre de ma conciergerie d'appartement et euh, on discute, et du coup j'aime bien euh, bah, discuter avec les propriétaires parce que j'obtiens un maximum d'informations. Et à un, à un moment donné, on parle de mon concurrent. Et il me dit, bah oui, effectivement, je l'avais contacté. Et il me dit... Euh, bah justement, lui, il n'a pas été capable de proposer une solution pour eh bien, meubler mon appartement et pour se rendre disponible parce que lui, il n'habitait pas sur la ville. Bah chez nous, il n'y a pas de problème. J'étais pas capable de dire combien je pouvais estimer, etc. Mais je savais que je pouvais répondre parce que j'ai des équipes, parce que j'ai des personnes qui travaillent avec moi. Et je sais que de toute manière, même si je n'ai pas de, si de personne, je trouverai quelqu'un, je trouverai une solution et je me forcerai à trouver une solution pour répondre à la, pour proposer une solution à mon client. Et bah, mon client, il a adoré forcément et tout de suite, m'a dit de bah, toute façon moi je travaille avec vous parce que déjà un je vous sens plutôt bien je vous sens sérieux etc et deux il me dit vous répondez à mes problèmes et c'est bien ça qu'on demande quand vous créez une entreprise vous devez résoudre des problèmes de vos clients c'est super important soyez commerçant soyez commerçant résolvez les problèmes mais dans tous les domaines Résolvez les problèmes de vos clients même si c'est pas un domaine qui est même si c'est pas quelque chose qui est lié directement à l'activité si vous avez la possibilité eh bien de résoudre le problème de votre client quand, quand il vous l'explique même si peut-être vous allez prendre quelques euros ou, ou facturer cette prestation le client ce qu'il va retenir que vous avez trouvé une solution et même si elle est payante vous comprenez ça c'est super important donc soyez commerçant soyez commercial trouvez des solutions pour vos clients et vous allez les rendre heureux tout simplement voilà donc du coup j'ai listé les huit points euh, si on doit résumer et conclure un petit peu par rapport à tout ça c'est euh, eh bien aussi ne restez pas seul hein. entourez-vous de personnes ne restez pas seul parce que euh, le quotidien d'entrepreneur c'est effectivement on est beaucoup seul et surtout quand on crée une entreprise être tout seul c'est euh, bah, on est sujet à faire beaucoup d'erreurs pour le, pour le coup des erreurs qui peuvent, être, qui peuvent vous faire perdre beaucoup de temps D'accord. même si on doit les accepter les erreurs parce que c'est partie de l'évolution et de notre progression euh, en termes d'expérience de, le fait est que si vous voulez aller vite si vous voulez que votre société se développe rapidement bah, Entourez-vous, euh, soit avec des coachs, soit avec des formations, soit avec un partenaire, euh, soit avec des gens qui sont en même état d'esprit. Moi, par exemple, j'ai rejoint un Mastermind où justement, je suis avec d'autres entrepreneurs, pas forcément pas dans ma thématique, hein, mais ils ont aussi des problématiques. Et du coup, on en discute, on parle aussi beaucoup d'outils, euh, de logiciels, etc. Et en fait, ça donne une certaine… Bah, on se sent moins seul, tout simplement. Et ça nous permet, de, encore une fois, d'aller finalement, euh, de donner de la positivité, de voir que les autres réussissent. Et tout ça, ça nous tire vers l'eau. Voilà, tout ce que je voulais dire cette vidéo, elle était un petit peu longue, mais c'était vraiment important. J'espère qu'elle vous a plu. C'est pour ça, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu si elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous êtes en pleine création d'entreprise, si vous êtes... Ou à poser vos questions, posez-moi vos questions par rapport à ça. Si vous souhaitez de l'accompagnement, si vous souhaitez euh, lever des blocages peut-être que vous avez aujourd'hui, n'hésitez bah, pas à commenter, c'est fait pour ça. Euh, la chaîne est fait pour ça, la, cette vidéo est fait pour ça. Donc, n'hésitez pas et puis n'hésitez pas aussi à la partager cette vidéo si elle vous a plu et si elle peut surtout aider d'autres personnes qui sont dans la configuration d'entrepreneuriat. On a terminé. Comme tu le sais, j'aime bien terminer par cette phrase qui est « Vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. » On va se terminer. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Ciao!